Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, on vient de faire un petit... C'est toujours ça quand je commence hein. On va y arriver. on était sur le parc avec Sharon pour faire quelques photos. C'est ça. Et là on va rejoindre la Pixie Army pour notre meet-up. Allez let's go. On va, on, va on va y arriver. Bon, on est en direct du meetup où Sarah signe des autographes. <rire> Arrête de dire ça. <rire> bah, surtout que j'ai un peu fait le mien à l'envers, quoi. Voilà. C'est un petit peu la loose. Là, ça se voit pas, mais en fait, euh, voilà. voilà les galères de Tata Pixie. Vous faites un coucou au vlog, les gars. Bon, et bien après ce premier, cette première partie de meetup. Coucou Victoria! Et eh tiens, on va manger! Hein, parce que oui, ça fait faire faim! Et en plus, je crois qu'il y a déjà des gens qui m'attendent! Vous pouvez la pas vrai, Gianni? Oui, je bon comprends. <rire> voilà, voilà! Je suis tellement contente d'eux! Pas de deux! <rire> en tout cas, ça fait plaisir de te voir! Hein. Oh bah, écoute, moi aussi, je suis contente de vous voir! Hein. Tu as la team de toute la Dapper Day qui est en train d'attendre pour prendre le bateau. Et de l'autre, il y a nous, la Pixie Army qui reste sur le quai parce qu'on est à la boue et qu'on n'est pas capable d'arriver à l'heure. Voilà voilà, on est ravis. C'est ma faute hein, mais bon c'est pas grave. remake <rire> du 6 c'est à dire que là on est sous la pluie et regardez qui j'ai retrouvé Attends je te vois pas <rire> J'essaie de m'abrêter C'est voilà. la petite Lili la tigresse. Oui, En mode Disney, non t'es pas en Disney Non, non ça, es juste as non, je suis toujours en euh, mode vintage euh, voilà. En même temps, euh, toi avec ta chaîne Vintage euh, ah bah oui. et tout euh, clairement, clairement, moi euh, je suis à euh, fond euh, dedans donc euh, forcément moi la déperdée c'est limite si je m'habille pas non, comme ça quoi. donc euh, ouais, je, je suis, suis complète, j'adore Je vous mettrai ça dans la barre d'infos si vous voulez aller oh, Et je vais vous montrer quelques autres looks des copines de notre petite Lily. la oh, oui. Parce qu'on a les, les aristochats Là on a un petit look qui est à la fois vintage et Dapper Day. Est-ce que vous allez reconnaître le personnage Moi je vous avoue que j'ai eu du mal. Mais maintenant que je sais, c'est au top. Alors t'as fait qui dis-moi C'est Duchesse. Mais c'est genre trop beau quoi. Berlioz. On reconnaît direct. Oh elle est trop mignonne j'avoue c'est trop joli on a la famille non mais vous êtes trop belles les filles ah, donc, je valide à fond la pluie va et revient et là nous sommes partis au Walt Disney Studio on voulait faire Mickey le magicien à Parc avec la pluie et bah il fait un vieux temps salut Paul <rire> Donc du coup on a une partie de la Pixie Army derrière, une autre partie devant Et on va faire zigzag en groupe C'est genre un rêve qui se réalise pour moi hein. Ça va être juste trop trop stylé de faire ça tous ensemble Et après ça on va se balader, euh, faire la place de Rémi Pas ratatouille parce qu'il y a trop de monde Mais on va aller voir les rendez-vous gourmands Alors est-ce qu'on va aller manger ça Je sais pas Grosse oh, surprise Mais je vous emmène avec moi Il y a de la Pixie Army partout Hello Laura Salut Chez Fred C'est quoi le défi de, de Pixie Tubeuse On touche pas à la barrière C'est ça on va lever les bras Donc là on est le jour où officiel parce qu'elle déteste Zigzag, vous rendez compte Non, j'aime beaucoup euh, Zigzag le personnage. Mais cette attraction, euh, les coaster fans pourront comprendre. Voilà. Maintenant, elle va très vite et il y a des vagues, et, et c'est beaucoup de sensations. <rire> Donc, après avoir emmené la team faire zigzag, on va partir du côté de Rémi. Mais oui, mon ami zigzag le chien, tout à fait. <rire> Merci, Max. Bien Eh bien, je suis ravie. J'ai beaucoup aimé cette attraction. Mickey, le magicien. <rire> sortir de Ratatouille, c'était assez sympa mais moi j'ai eu un bug, on est plusieurs à l'avoir eu, la scène juste avant le, le fourneau bougeait pas en fait, alors du coup on n'a pas tout compris j'ai faire monter au cast member mais c'était très étrange et parmi nous on avait Rémi qui a fait l'attraction pour la première fois et c'est son film d'animation préféré donc c'était juste trop stylé le visage de des filles qui vont manger le bretzel au fromage. Ah ouais. <rire> oh là là. Mais genre en rêve depuis plusieurs heures, hein. sérieusement. C'est pour moi Ah oh oui. Bon, je vous laisse, je vais manger. Salut. <rire> sur le parc principal, on va faire quelques photos et après pour moi ça va être grand retour parce que là mes pieds n'en peuvent plus les gars. Je sais pas si vous voyez, mais là ça va plus tata Pixie ta On s'ambiance Nous on est les seuls à s'ambiancer à Main Street Allez Bon bah ça y est, ce vlog est terminé avec la fin de la team de la Pixie Army. Je vous remercie tous d'être venus me voir. Ça me fait super plaisir d'avoir encore été là. On a passé une Dapper Day mouvementée, mais sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. Si vous a plu, n'hésitez pas à en pouce en l'air, commentaire, vous abonner, rejoindre la Pixie Army, hashtag la meilleure communauté. Ouais, ouais, Voilà. Et on attend à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous, bisous, bisous.